Non mais attends, Eleanor, j'ai un truc, je suis comme un con, en fait t'étais à côté de moi oui. et j'ai tapé blague de papa, mais quand j'ai Eleanor à côté de moi, il faut que je tape blague, blague de, de, caca. de caca, oui, bonjour, c'est le récap de la semaine de Bad News, blague de caca, top de blague de caca, que dit une fesse droite en colère à une fesse gauche, <rire> ça va chier entre nous, <rire> que dit une fesse droite écœurée à une fesse gauche, <rire> je trouve que ça pue dans le couloir, que d'une fesse droite anxieuse à une fesse gauche Je sais pas. Tu trouves pas que ça sent le gaz euh, J'aime bien parce qu'à chaque fois, elles ont des émotions différentes, mais c'est la même blague. Exactement. Que d'une une fesse droite blasée et une fesse gauche Ça pue je trouve... Tu trouves pas qu'entre nous, c'est la merde C'est vraiment pas bien. Euh, je peux voter, je vais enlever toutes les étoiles. Bienvenue dans ce recap de Bad News. Euh, voilà, on va regarder les shorts de la semaine et puis, euh, et puis voilà. Il euh, y a Eleanor Jenkins, euh, vous savez, celle qui arrive pas à faire caca. <rire> c'est moi Même quand elle pousse. Mais en plus, hier, ouais, j'ai poussé... Ah ouais bloqué. Mais, mais attends, juste un... Comment ça se passe C'est-à-dire, ça te prend combien de temps dans la journée Puisqu'il n'y a rien qui sort, c'est-à-dire que tu peux passer du Alors, temps... Alors, pour, pour tout te dire, en toute intimité, puisqu'on n'y a que nous deux... Ouais. Moi, je pousse debout. <rire> C'est peut-être là, le problème. C'est la base de tout. Pas... Personne fait ça. Ça ne marche pas. Ton corps, il n'est pas en bonne disposition. Bah, si, parce que. En fait, si je suis. Alors, il y a des scientifiques qui ont dit que. Et même Thomas me l'a répété. Thomas me l'a répété. Assis, la position, assi, la position assise. Non, il faut lever les jambes. Oui, il faut lever les jambes. Et donc, moi, quand, quand je, en général, c'est quand je suis assise à mon bureau. Ou <rire> quoi Je prépousse. Je prépousse. <rire> pré okay. Et comme ça, quand, quand j'arrive aux toilettes, et ben. <rire> On regarde euh, le récap de la semaine Parfois être un génie, ça aide. Un ingénieur informatique employé dans un cabinet d'avocats a vu sa vie se transformer en rêve. Il a profité du télétravail pour développer un programme qui fait entièrement son travail, c'est-à-dire vérifier l'authenticité d'un document. Se sentant coupable au début, il a finalement compris que lui, comme l'entreprise, était gagnant dans l'enfer. Le travail est fait et lui peut se poser les couilles dans la piscine. Ça se passe en Australie. Alissa Lambert a voulu affronter une araignée. C'est l'araignée qui a gagné, apparemment. L'araignée lui a fait peur au dernier moment. Alissa a reculé brusquement et s'est empalé le pied sur son talon. Regardez. 4,5 cm enfoncés dans le pied, j'ai mal. Je connaissais quelqu'un, c'était la taille de son pénis. C'est une histoire de vengeance. Des ultras de l'AS saint etienne le célèbre club de foot ont décidé de ruiner le mariage d un d un de leurs rivaux, un supporter de l'Olympique Lyonnais. Un, un, un. Avec qui ils avaient eu des différents. Un, un, un. Ils ont saccagé le buffet à coups de barres de fer et de battes de baseball Tandis que les mariés étaient encore à l'église Cependant, quand les mariés arrivent de l'église Ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas pourquoi c'était tout cassé Parce que les mecs de la LCC ont fait Mais t'es qui Et c'était un homonyme qui se mariait le même jour Ah le football, Zidane J'ai toujours cru qu'on se faisait tatouer des trucs qu'on aimait bien parce que c'est sur ta peau toute ta vie Eh bien moi je me suis trompé Parce que Michael Amoya, un américain de 47 ans S'est fait tatouer 864 insectes sur le corps Alors, qu'il déteste les insectes Il dit qu'il a fait ça pour vaincre sa phobie. On a vraiment hâte de voir les tatouages d'Eric Zemmour peut-être un peu trop foncé. Un Indonésien âgé de 35 ans s'est enfin décidé à aller aider un malheureux crocodile en l'appâtant avec des canards et des poulets. vivants, bien sûr. Et il a réussi à le piéger et à retirer le pneu qu'il avait de coincé autour de son cou. Tant de passion à vouloir aider un animal. Qu'il aurait bouffé sans hésiter sûrement. Ça faisait 6 ans qu'il avait ce pneu autour de son cou. Et les gens pensent que s'il grandissait encore un peu, il serait mort. Étouffé. Et moi je me dis juste peut-être que le crocodile s'est mis. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il enlève mon collier préféré C'est tous les autres crocodiles ils faisaient... Putain. Il a lu swag On connaît le Covid long, mais parfois, il est Covid très très long. Depuis novembre 2020, Muzaffer Kayasan est isolé chez lui et ne peut sortir. Atteint de leucémie, il a attrapé le Covid et après 78 ans, Test. Il est toujours positif. Comme il est infecté, il ne peut pas être vacciné. Et Sa fragilité serait expliquée par sa leucémie. Sa femme et son fils qui lui rendent visite fréquemment ont toujours des tests négatifs. Lui, tout ce qu'il demande c'est Libérez-moi. Libérez-moi. Il est en tôle, il est en tôle. Rendez-vous lundi prochain pour le journal du caca d'Eleanor. Hein. Vraiment, là on est, on est à fond dans l'action. Maintenant on sait qu'elle pousse, elle prépousse et qu'elle le fait debout. Rendez-vous demain pour la grosse bad news à 17h45 et puis je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee parce qu'il faut bien qu'Eleanor s'achète du PQ même si elle en, on ne dépense pas tant que ça finalement. Ciao. <coughs> Pardon Ouais là c'est... On était malade, hein. on n'a pas tourné et puis en fait on est quand même malade. Hein. Ouais. T'allais dire au revoir. Au revoir. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer